Salut, cette vidéo est extraite du live, on fait un playbook ensemble et si tu veux utiliser un super soft pour faire ton playbook, je te mets à disposition celui que j'ai fait gratuitement, le lien est dans la bio et je te souhaite une bonne vidéo. Euh, du coup la, la première chose c'est qu'il faudrait qu'on parle des indispensables, de ce qu'il doit y avoir dans votre playbook et, euh, et du coup on va parler euh, dans un premier temps de ce que c'est un playbook, c'est ce que je vais vous dire tout de suite. Ensuite on va parler du minimum qu'il faut qu'il y ait dans votre playbook. Ensuite on va parler d'organiser votre playbook par package. Là il y a une, je pense qu'il y a une vraie plus-value parce que c'est quelque chose qui n'est qui est pas encore extrêmement répandu chez nous et pourtant c'est très très bien. Euh, ensuite on va faire une base ensemble, votre base. On va parler de ce que c'est une base, donc la, la, la base de son playbook. Euh, SAKR c'est le truc de John Falk ça et euh, ça a changé ma vie et c'est vraiment trop bien. Euh, c'est un acronyme et je vous expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure. Euh, et ensuite on va parler des outils pour construire le, le playbook. Et euh, je vais vous parler du coup de l'outil que j'ai créé moi surtout. Et je vais vous montrer comment, euh, comment est-ce qu'on crée un playbook avec euh, Google Drive, avec euh, le template playbook que j'ai réalisé, euh, que vous pourrez euh, télécharger gratuitement dans la description. Et évidemment vous trouverez également dans la description le, la boîte à outils antivirus du coach euh, qu'est-ce que j'ai mis en place pour le, le confinement et là j'ai dû reporter le live parce que j'étais en live avec des joueurs avec ces fameux outils dont je vous parle dans cette boîte à outils il y a des tutos, c'est vraiment étape par étape pour que vous puissiez faire ça euh, le plus simplement possible même si vous n'êtes pas un as en informatique donc profitez-en, tout est dans la bio là. Vous, vous mettez votre email, ça vous envoie le truc par mail directement et, et ça vous abonne automatiquement à la newsletter de gibi pour ne pas rater les annonces de la semaine prochaine et euh, du, coup, euh, du coup on attaque et c'est quoi un playbook ben, un playbook, euh, ce n'est pas juste un ensemble de jeux et de gribouillis euh, qui font plaisir à faire par le coach. C'est euh, en fait, c'est surtout un endroit dans lequel on peut se référer. Et euh, la première personne qui m'a dit ça, c'était coach Basile à Besançon. Et coach Bas, c'est un mec, genre il a un classeur avec 300 jeux dedans. Et tous les ans, il va prendre des jeux du playbook, en rajouter ou en enlever. Et du coup, évidemment qu'on ne va pas présenter les 300 pages aux joueurs. Euh, et, euh, et ça c'est important que vous le compreniez on peut pas, voilà, on peut, les joueurs ne peuvent pas apprendre 300 pages de playbook et du coup on doit faire pour que ça soit le plus simple possible donc un, un playbook c'est un endroit dans lequel le joueur et le coaching staff peuvent se référer si jamais il y a des questions euh, par rapport à comment est-ce que du coup euh, on traite telle formation euh, quelles sont nos règles sur ça euh, quelles est mes responsabilités sur ça quand le coach dit tel mot qu'est-ce que ça veut dire le lexique et toutes ces choses euh, Salut Safi et euh, du coup, euh, dans votre playbook, il y a un minimum à avoir. La première chose, c'est un, un simple fichier pour présenter votre philosophie. Il y a deux philosophies. Il y a la philosophie euh, d'entraînement, il euh, y a la philosophie d'entraînement, il y a la philosophie de, de coaching, ce que vous voulez inculquer aux joueurs, les valeurs profondes que vous leur donnez, et il y a aussi la philosophie du système que vous allez jouer. Parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui est encore un peu méconnu, euh, à mon sens, en France, quand j'ai des discussions avec des coachs, vous jouez un système. Il faut, faire un, il faut que vous fassiez un choix. Vous ne pouvez pas être euh, une match le -steam et, euh, une cover -3 team et une cover-3 team. Vous ne pouvez pas faire ça parce que du coup, vous allez perdre vos joueurs. C'est trop compliqué à notre niveau. Je pense que même en élite, c'est trop compliqué. Euh, du coup, il faut choisir un système et, et après, il faut vivre dans ce système avec les inconvénients et les, euh, et les avantages de ce système-là. C'est vraiment important. Ensuite, votre philosophie, elle doit être en adéquation avec ce que vous jouez. Vous ne pouvez pas demander par exemple, à, ça c'est encore une fois des discussions que j'ai eues avec pas mal de coachs, mine de rien je, je fréquente pas mal de coachs maintenant avec FrenchDB, euh, sur les cliniques, sur les camps, les gens qui m'achètent des trucs, je crois qu'il y a pas loin de 60 coachs qui ont eu affaire à moi, et avec qui j'ai pu échanger, euh, et du coup ce qui ressort souvent dans, dans leur philosophie, c'est qu'ils ne font pas le lien entre ce qu'ils jouent, et euh, du coup euh, le, le, les, les mots qu'ils vont dire aux joueurs, je vous donne un exemple tout bête, si joue Cover 3, si je joue cover 3, j'accepte que le, que le sim soit ouvert. Okay et j'accepte d'être contraint dans quasiment tous les cas de figure. Et du coup, en acceptant ça, je ne peux pas dire à mes gars qu'on qu n'accepte pas d'avoir des gains de plus de 15 yards. Ce n'est pas possible. Du coup, dans votre philosophie, si vous décidez de jouer cover 3 et que vous mettez « on ne prendra jamais de gains de 15 yards et on ne va jamais donner plus de 100 yards à l'attaque », c'est faux en fait. Alors soit vous n'en avez pas conscience, auquel cas ce n'est pas grave, il jamais trop tard pour, euh, pour avoir confiance de ça. Euh, conscience de ça pardon auquel cas faut, faut, faut changer ça en fait du coup si vous êtes cover 3 votre philosophie ça va être notre but c'est de mettre un maximum de pression cover 3 ça nous permet de s'ajuster facilement à toutes les formations ça nous permet de déguiser le coverage ça nous permet de faire toutes ces choses là du coup on va être extrêmement agressif on va accepter de donner des big plays par contre ce qu'on veut c'est créer des turnovers ça ça serait la philosophie de notre cover 3 Et donc du coup ça c'est vraiment important c'est vraiment important que votre philosophie soit en adéquation avec du coup euh, avec du coup ce que vous jouez Là, c'est vraiment, euh, vraiment primordial. Ensuite, du coup, il y a les, les keywords. Je pense que les keywords, c'est vraiment un truc important. Euh, vous savez tous que je suis quelqu'un d'assez jeune. Et euh, du coup, moi, j'ai besoin que les choses, elles aient du sens. Et euh, du coup, les keywords, pour moi, c'est quelque chose qui donne du sens. C'est-à-dire que votre philosophie, si elle peut tenir en cinq mots, c'est l'idéal. Voilà, nous, on a cinq mots dans ce qu'on fait au Centaure. À, à Besançon, on avait cinq mots. Et ces cinq mots, ils sont euh, euh, en en lien direct, avec, euh, avec votre philosophie. Et du coup, euh, un de ces mots-là, par exemple, pour moi, c'est « trust the process ». Et euh, « trust the process », ça explique aux gars qu'il bah, faut croire dans les choses qu'on est en train de mettre en place, et que tout ce qui nous arrive, et qu'à chaque fois qu'on va faire un mauvais entraînement, bah, ça fait partie du processus. À chaque fois qu'on va faire un bon entraînement, ça fait partie du processus. À chaque fois qu'on va rater ou réussir quelque chose, ça va faire partie du processus. Et ça, « trust the process », c'est un truc que je vais pouvoir répéter tout le temps. Et plus vous répétez les mots dans votre philosophie, plus ça a de l'impact auprès de vos joueurs. Et ça, c'est important que vous le compreniez. C'est vraiment important à mon sens qu'un que, que coach fasse cet effort-là. Euh, quand je dis que c'est important que vous le compreniez, je ne donne pas d'ordre. J'ai dit que je suis chill ce soir, euh, je ne réfléchis pas trop euh, aux tournures de phrases, donc euh, n'interprétez pas ça n'importe comment. Ensuite, du coup, il y a un autre point qui est extrêmement important dans votre playbook, ça va être tout ce qui est nomenclature. Okay nommez les jeux de course, nommez les jeux de passe, nommez les motions, nommez les formations. Il faut que les joueurs comprennent ce que vous essayez de leur raconter. Il faut que les joueurs aient, soient sur le même champ lexical que vous. Dans votre nomenclature, évidemment, il y aura un lexique. Le lexique, c'est encore quelque chose de différent. On en parlera tout à l'heure, là. C'est le point qui est un peu plus bas, juste ici, là. Okay Et euh, dans cette nomenclature, euh, doit y avoir, du coup, absolument tout. C'est cette nomenclature-là aussi qui va vous aider à scouter Si vous avez la vidéo, si vous avez la chance d'avoir Huddle, euh, si vous avez des outils que vous avez créés pour ça, si vous avez... toutes ces choses-là, okay euh, la nomenclature, elle doit vous permettre de pouvoir scouter. Vous devez être capable de tout nommer. Moi, mon, mes fichiers de nomenclature me permettent de nommer absolument tout ce qui existe. Je peux, je peux scouter une défense flexbone, et j'ai un mot pour tout ce qui va se passer. Comme je peux scouter une, une, atta une attaque flexbone, comme je peux scouter une attaque RPO, comme je peux scouter un r red chaque concept a un nom, chaque tracé a un nom, chaque backfield a un nom, tout a un nom. Tout a un nom. Et du coup, ça nous permet de nommer les choses correctement. Ensuite, du coup, il y a... Attendez, j'ai les commentaires... Guigui2321 qui me dit, tu me l'as tellement dit, alors du coup, je sais pas qui tu es Guigui, je connais pas le pseudo, mais euh, probablement, <rire> probablement qu'on a beaucoup parlé, et euh, du coup le, le, le huddle, le huddle, donc du coup la manière dont vos joueurs vont prendre les jeux c'est ça le Huddle, c'est pas uniquement le regroupement, d'accord Ça, ça doit se faire en fonction de votre effectif, et ça doit se faire en fonction de votre système, de la manière dont vous, dont vous collez la force, de la manière dont vous plaît coller vos jeux, et du coup, c'est là qu'on va parler de package, etc. D'accord Donc le Huddle, il y a plein de Huddles différents. Euh, Safi qui est là, euh, euh, m'a parlé de beaucoup de, de... Comment ça s'appelle Il m'a parlé de beaucoup de nouveaux types de, de, de, nouveau type de huddles qu'il y a. Donc le, le Sugar Huddle, par exemple, c'est une discussion que j'ai eue avec Safi, qui est un huddle où en fait juste la ligne, et le, la ligne, le QB et le running back vont prendre le call ensemble, et les receveurs vont prendre le call depuis la touche. Vous voyez et Il y a eu plein d'innovations comme ça dans le, de, le fait de packager les jeux, euh, ça permet de ne pas huddle du tout. Et du coup, il y a plein de situations c'est intéressant de ne pas huddle, quand on affronte des équipes qui jouent Tempo Offense, quand on est dans le 2-Minute Warning, toutes ces choses-là, c'est vraiment important. Vous voyez ce que je veux dire et, euh, et du coup, on a, on a besoin, nous, d'avoir un huddle qui correspond à notre système et qui correspond à ce qu'on va affronter en face. Parce que c'est toujours pareil, quand vous faites un playbook, votre playbook, il doit marcher dans la ligue dans laquelle vous êtes et il doit marcher avec le système que vous avez. C'est là qu'est qu toute la difficulté de faire un playbook et c'est de là, du coup, de, de, c'est de ça qu'on va parler ce soir. Okay et ensuite, du coup, il va falloir un lexique. Moi, le lexique, j'utilise pour deux choses. La première, c'est donner une définition à tous les termes que j'utilise. Et donc, du coup... Euh, tous les mots de vocabulaire que j'utilise sont dans le lexique. Donc, on a un lexique qui fait à peu près 100 mots, par exemple au, au Centre de Grenoble. Du coup, même il y a des choses que tout le monde connaît. Genre, par exemple, la los line of scrimmage. Tout le monde sait ce que c'est, d'accord Mais c'est quand même dans le lexique parce que du coup, vous avez peut-être un mec qui est nouveau et puis qui ne sait pas ce que c'est. Si vous avez un rookie, ça serait bien que le playbook, ça soit un endroit dans lequel il puisse apprendre le foot, que ça soit pas juste des cartes comme ça balancées à sa tronche. Vous voyez ce que je veux dire Tant qu'à faire un playbook, autant le faire comme ça. Ça, c'est mon point de vue. Et ensuite, du coup, le lexique me permet aussi de décrire des règles. Et ça, c'est possible de le mettre à part. Moi, je le mets dans le lexique, mais c'est possible de le mettre à part. C'est-à-dire que du coup, euh, mes règles de couverture, catch technique. Qu'est-ce que c'est catch technique bah, Catch technique, on va bucket step, on va off and jam sur l'épaule opposée et on va driver. C'est ça, catch technique. Du coup, moi, sur le playbook, je vais juste écrire catch. Dans, le, dans, la, dans la partie technique, je vais juste mettre catch. Et si le joueur ne comprend pas ce que c'est, il va pouvoir s'y référer.